Aujourd'hui, on a un colis à ouvrir. C'est un colis. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai commencé à enlever le scotch en hein, parce qu'il qu y en avait partout du scotch. Alors, c'est parti. Il y a beaucoup de choses dedans. Alors. C'est des jeux PS2. Alors. Je connais pas. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire voir sympa. Ce sont mes premiers jeux PS2 parce que en fait bah j'avais pas la PS2 avant. Mais ben voilà Je revendrai les, les jeux de hein, Parce que Après, je vais pas dire Jempo parce que j'ai pas testé encore ouais un, un jeu de moto et plein plein plein j'en ai moins une vingtaine hein. même un peu plus je pense euh... ah ouais euh, du ski ça a l'air bien fou. après on est... je ferai plein de let's play et tout ouais. <rire> et euh bah ben, c'est là où je mettrai euh, si ça me plaît ou pas sur 10 que je fais d'habitude quoi oh là donc là c'est euh, du volleyball je crois oui c'est ça du beach ball avec des femmes sexy et j'ai Roland Garros ça c'est le tennis suivant en fait j'ai 30 jeux pas le de 30 alors j'ai virtuel tennis encore du tennis donc c'est virtuel tennis 2 il doit y avoir le 1 ah celui-là je l'ai sur psp par contre je sais plus si c'est le 4 ou euh ou si c'est un autre numéro du jeu. parce qu'apparemment si c'est le théâtre, il y a bien euh, trois autres opus juste avant I don't play. je play. du tout du tout du tout du tout je connais aucun jeu en fait je viens de, de faire commencer oui. j'ai mmh, du Dragon Ball Z Ok, je sais pas si ça va être comme ça Comme ça bah, c'est du combat quoi Dragon Ball Z J'aime pas l'animé mais en jeu vidéo c'est pas du combat Je trouve bien en jeu vidéo Ah, du Disney Golf Alors ah ouais euh, sur la sur la Wii mais alors sur PS2 je vais je vais ça va me faire tout drôle de changer de, de console alors là j'ai play 3 je l'ai pas deux fois lui j'ai cru en avoir bien un peu ah si c'est le 1 l'autre et là j'ai le 3 en fait Donc voilà je pense, euh, ça se joue pas en solo hein. Je me il... il fait ses mises à jour là, il me Il a besoin de la caméra de la PS2 ils disent. il dit. Je plusieurs. Je pense que c'est un peu. pas du tout en flou. Alors, ensuite, j'ai du mortal. Mortal combat. Mortal combat. Donc euh, un jeu de combat, quoi j'aime bien les jeux de combat aussi hein. alors Prince of Persia moi j'aime tout ce qui est aventure combat c'est d'ailleurs pour ça j'aime Pokémon hein. c'est ce que je préfère j'aime bien aussi les jeux de plateforme alors, ce que j'aime pas trop c'est les jeux, jeux de War enfin j'aime bien les jeux de War mais le problème c'est que, que j'arrive jamais à aller jusqu'au bout j'arrive pas à avancer à chaque fois je bloque donc euh, c'est ça le truc sinon ce que j'aime pas aussi c'est les jeux d'énigmes sinon tout le reste euh, pff, normalement ça passe j'ai un autre Drake Ball Z Drake Ball Z 2 ah encore un and Ball Z ah j'ai 3 à 2 j'ai 3 à ça. alors le kali book je sais pas comment ça se dit hein. <rire> bravo comme ça aussi me ça mariage d'être un jeu qui me va celui-là arcade 30 jeux action j'entends le cd spawner dedans mais je se une pas pourtant il donne dedans. Alors, il nous en reste, il nous en reste encore, Attention. Ah ouais Ah bah moi je suis un gros fan de ce jeu là. Enfin de, de la saga tout court. Crash bandicoot. C'est trop bien ça. Donc euh, J'ai connu euh, le, la course de voiture, bah, la première version mais la deuxième j'ai jamais joué enfin si sauf sur euh, la switch parce que ça a été remasterisé mais je veux dire la version euh, la version 2 quoi de l'époque bah, je l'ai jamais joué donc je suis trop contente d'avoir ça c'est sûr que je vais garder voilà ça je pense que je vais donner une bonne note parce que moi je suis un gros fan de ça quand je m'en du tout hum. que ce soit course de voiture ou autre généralement j'adore donc là j'ai un star, un star Wars épisode 3 la revanche des sites. Ça plairait à Félix, ça. un copain. Un copain qui que, qu a déjà donné avec moi euh, des vidéos. J'ai euh, du skate. Du skate ou du ski. Non c'est du ski. J'ai deux jeux deux jeux de ski. bien ça. Alors. Bah oui, j'aime bien les jeux de sport aussi. Y a pas de soucis. Donc là, ça doit être de la moto Et bah ben, ça me fait toute une pile hein wow. Et là, c'est quoi c'est de la moto aussi Non, c'est plus du, du quad Voilà, et bah ben, ça me fait une grande pile Donc je pense que ouais, j'en ai pas loin de 30 loin 30 jeux ah, attendez j'enlève tout ça donc voici la console j'ai la manette de la manette ps2 ah, attendez parce qu'il n'y a pas que la console il y a encore d'autres trucs attention alors donc attendez, je vais ouvrir parce là dans le sachet. J'ai un pistolet, attention Ça va Donc euh. Ouais, bon, euh je sais pas ça va avec quel jeu, je pense que peut-être ça va avec plusieurs jeux, je sais pas, j'en ai trouvé je verrai bien. Je verrai bien. Alors. Ensuite j'ai. J'ai ça. Donc ça c'est pour euh, brancher d'autres euh, manettes sur la console Alors, Et la PS2, en boîte hein. ah. Et ouais, en fait Bon je vais vous la sortir, on va voir C'est la slim ça, va, je m'en rappelle plus Alors, Donc encore une manette Donc j'ai deux manettes J'en ai même 4 manettes parce que j'en avais déjà avec moi. Donc j'ai 4 manettes. Tiens, il y a un petit bout de manette là aussi. Et là, sortons la bébête. J'ai la métisse là. La PSP Euh la PSP. La PS2 La PSP, non mais. Wow C'est vrai que j'ai eu une grande journée, je suis pas fatigué, mais quand même.. Bon voilà. Donc bah oui, c'est je préfère prendre la cible parce que ça prend moins de place. Comme je suis en studio et tout, euh, c'est mieux quoi. Après je vais déménager, je serai peut-être dans un T1 ou T2 peut-être. Mais ce sera toujours aussi petit, donc il vaut mieux pas trop s'encombrer. Je préfère avoir une console cible plutôt qu'une grosse console qui prend de la place là. La caméra pour la PS2 voilà donc euh, ça ça va avec le, avec le jeu que j'ai vu tout à l'heure mais je pense que ça peut servir aussi pour, euh, voilà. après je sais pas je découvre j'ai jamais eu la ps2 encore enfin, je l'avais quand j'étais petit mais je l'ai pas gardé longtemps donc, euh, je me souviens que j'avais un jeu digimon dessus je l'adorais ce jeu mais là je l'ai pas là. et ce jeu là je sais pas trop ce que je en fais mais je l'ai plus du tout parce que je l'avais revendu mais bon, en fait plus du tout c'est trop mieux et je voudrais bien récupérer parce que déjà je suis un gros fan de digimon et je me souviens, j'avais beaucoup aimé le jeu, donc il faudrait déjà trop le jeu. Ah voilà, j'ai évité des cartons les gars, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus qu'à la brancher et tester tous les jeux. Eh ben, ça va m'en prendre du temps tout ça. Une la PS2 complète, complète, complète, complète, complète. Donc du coup, ça m'a coûté à peu près euros, je dirais 110 euros avec la livraison tout ça. Et euh, donc, bah, c'est une, une bonne affaire, c'est de l'occasion hein, bien sûr. Donc voilà, la PS2 Slim plus tout ça en jeu à tester j'ai le pistolet j'ai c'est bazar sur ma table hein. je sais je sais donc la console elle est là j'ai la télécommande j'ai tous les câbles avec voilà j'ai j'avais deux manettes avec avec un noir voilà voilà voilà pour 100 euros c'est une bonne affaire hein, moi je trouve au moment on va s'arrêter là les gars J'espère que cet unboxing spécial PS2 vous a plu. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Allez <musique>